Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler de petites nouveautés sur Heroes Alors attention, rien de révolutionnaire non plus, faut pas s'attendre à ce que ce soit quelque chose d'exceptionnel de, Des patch notes de taré ou quoi que ce soit, hein. là dessus euh, bah malheureusement on n'a pas de, de, de, de nouveautés il y, a eu des petites enfin, il y avait des infos concernant la sortie de CELEN 10 qui finalement a été annulée euh, dommage hein, c'est l'indice qui aurait dû être le prochain perso d'Heroes à sortir mais qui fut annulé avec l'arrêt du développement, en attendant euh, parlons de bonnes nouvelles quand même même si encore une fois il faut pas s'attendre à trop de choses, nouvelle saison de 2023 au niveau des classés, au niveau des, des ranked, une très très très bonne nouvelle puisque globalement eh bien, on a toujours euh, certains euh, devs ou community managers etc qui continuent de bosser euh, sur euh, Heroes et qui en parlent un petit peu sur Reddit notamment c'est vraiment devenu euh, le, le, le support sur lequel bah, ils posent des questions etc et on a quelque chose de très intéressant puisque euh, il y a une rotation des cartes sur cette saison et c'est plutôt cool donc voici tout simplement les cartes euh, qui seront disponibles pour cette première saison de 2023 nous avons donc je rappelle c'est en classé hein pas en pas ailleurs, c'est en classé donc en classé et eh bien tout simplement il y a deux cartes qui dégagent pour une qui rentre. Les deux qui dégagent, c'est tout simplement Warhead Junction donc menace nucléaire et Anamura. Et putain, alors Warhead Junction, moi je suis plutôt un défenseur de Warhead Junction. Je pense que beaucoup sont en mode Warhead, c'est de la merde, etc. Personnellement, quitte à choisir, je préfère Warhead à Anamura. J'ai fait une vidéo sur Anamura, n'hésitez pas à voir euh, tout ce qu'il faut savoir pour jouer à Anamura. Qu'elle dégage des classés c'est super cool Parce que c'est vraiment de la merde C'est une map nulle à chier Si vous voulez toutes les justifications allez voir la vidéo sur Anamura J'explique aussi pourquoi c'est de la merde comme carte Mais euh, donc menace nucléaire Bon c'est pas très grave je sais que beaucoup de gens ne l'apprécient pas Donc euh, qu'elle sorte pas de problème Anamura elle n'avait rien à faire en classé Et du coup quelle carte re-rentre Eh bien c'est tout simplement Une ancienne map HGC à savoir eh bien la fonderie de Volskaya Donc Vols Volskaya qui revient ce qui fait qu'on a globalement le map pool HGC avec deux maps supplémentaires que sont la passe d'Altera qui n'était pas à l'époque des HGC bien sûr Et euh Garden of Terror donc Jardin de Terreur qui elle aussi n'avait pas été réintégrée pour les HGC puisqu'elle avait été rework après Donc voilà on a un map pool qui est quand même assez intéressant Honnêtement c'est plutôt, plutôt cool je sais qu'après certains n'apprécient pas toutes les cartes mais... Honnêtement, c'est quand même des cartes compétitives. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut le dire, ce sont des cartes compétitives. Donc ça fait plaisir de voir ça et que les devs, enfin euh, en tout cas, que les personnes qui, peuvent, euh, qui sont chargées de faire des petits changements, etc., et bien restent à l'écoute et euh, puissent euh, et bien, euh, faire des petits changements positifs pour le jeu. Est-ce qu'on arriverait à un moment donné à faire remonter quelques patch notes Je pense vraiment à ETC par exemple en tank, on aurait vraiment bien bien bien besoin. Puis une vidéo aussi sur la méta, ETC ça n'a pas changé depuis 2-3 depuis ans, hein, le perso il est il est pas terrible en tank, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Des vidéos de guide arrivent concernant Hero. ça devrait être Rexar, vous avez voté sur Twitter, ça devrait probablement être Rexar. Voilà, plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus Bonjour, c'est Céline non <rire> Ça fait une fin de vidéo un peu triste <rire>